Salut à tous les amis Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo gaming. Ça faisait un temps qu'on s'était pas fait une petite vidéo gaming, n'est-ce pas les amis Un petit jeu comme ça. Un petit jeu Pokémon encore, faudrait peut-être qu'on le termine ce let's d'ailleurs. Regardez ma dernière vidéo, ça explique tout mon SP en 4 minutes, même pas. Donc euh, voilà ça, enfin ça va trop vite. Bref, on était perdu là, on avait battu avec Team Rocket. Et apparemment, faut faut, aller la, faut retourner à la tour de la ville. Donc allez, j'y vais Je sais pas où c'est! Je suis perdu, aidez-moi! Il doit être là. Probablement. Peut-être. Non! La bonne est perdue. Les amis, je suis perdu! Aidez-moi, s'il vous plaît! Nous sommes perdus! Il y a des agents de la Team Rocket de partout. Ah, le vieux! Toi, je t'aime bien, le vieux. Dis-moi, c'est par où la sortie? Ah! Ah! Ah! Je sais, c'est pas là-haut. Il me semble. Non? Ah là y a un chemin, j'avais pas vu. Non, c'est pas là. Ah, là y a Ah, c'est pas un souterrain ça. Non, c'est pas un souterrain. Si, c'est un souterrain. Oh, s'il te plaît, parle déjà. Qu'il est Mimi, gentil et trognon, ce Pokémon, il est acquis qui Hein, à qui Bah, devine ça. J'ai peine de commencer, je, je me fais déjà ag agresser. La part fait là. Allez, vas-y, euh, gros kawaii. Tonnerre, hop là, tonnerre dans la gueule. Il est mort. Voilà. Mais il est même pas mort. Hop là, il me fait trois dégâts. Nous avons gagné. Nous. Ah, il a encore un autre Pokémon. Aller, allez. allez là. Ah Arrête, t'es pas gentil avec fait Mais c'est toi qui m'attaque, pauvre con. Donc apparemment faut retourner dans la tour. Donc on va y aller. Faut faire attention parce qu'on les avait pas toutes combattues les... les. Jésus, on les avait pas tous toutes combattues les Jésus. Oh ah oui. Oh c'est bon, on peut les voir. D'accord. minus. Attaque. Tunnel. Tunnel. Tunnel. Il n'est pas mort. Parce qu que la photo ennemi lance euh, en folie. je m'en fous de ton en folie. On va utiliser une Pokéball. Pokéball 42. Hop là, Sacha utilise Pokéball. Il va être attrapé. Et tu te moques de moi. Pokéball. Sacha utilise Pokéball. Et... Il est attrapé. Top cool. Phantominus est capturé. Waouh, trop bien. Phantominus on en trouve dans les maisons en ruine. Il n'a pas de forme bien définie car il est fait de gaz. Très bien. Ah bah oui, parce que maintenant c'est. Mais déjà Mais. viens juste sortir là Qu'est-ce que c'est Non non non non non non non Non c'est bien bien joué, gros Kawaii. Tout est le meilleur. Tout est le meilleur. Mais j'en ai marre Mais non, je toi t'aime pas, t'es moche Hello darkness my old friend comme come to talk with you again oh, Attention oh. Mais non Non C'est la dernière étage je crois Mais non Ah Pikachu, casse-toi Non Donne-moi ton âme Non Je ne veux pas te donner mon âme et voilà, je suis je encore contre une Jésus. Et du coup, il est mort. Le Spectrum ennemi est KO. Gros gagne de l'XP. Et Gros il monte au niveau 36. C'est trop bien. Sacha a vaincu Exorciste. C'est le dernier, normalement. non, non, non, non, non, non, non. Vous vous souvenez de cet endroit-là qui m'a embêté Fuis Impudent Non Le satireur sauvage apparaît. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Vas-y, mâche rouge, tu peux... Putain, ce que t'es moche T'es moche Tiens. Pan, bon, il est mort. C'est quoi ces PV Il est en train de me mater. La flamèche. Vas-y, fais-lui, flamèche il brûle Brûle Consume-toi dans l'atroce souffrance Brûle Oh mais, mais mais mais mais tu te moques de moi Pokéball ça utilise Pokéball Pokéball Il la gueule Le spectre a été l'esprit d'amener de la mère de Osley, très bien L'âme de la mer a été apaisée. Elle est partie vers l'autre monde. Maintenant ah je peux monter. Ouais je peux monter. Mais non <rire> Allez, voilà, c'est bon, il est mort, on fout minus. Là. Allez, mèche Rose gagne des XP, blablabla. Oh Oh là là Ça te brettes Ça te broquette, est broquette Le vieux s'est plein, alors on l'a enfermé alors toi, fais coucou je panier. Ou oh, ou oh bobo la tête. Rocket veut se battre. Bon. Miaousse Utilise la mèche Ah oh, ah, oh, ils sont nuls tes Pokémon. Pouf Oh Coup critique, qu'est-ce qu'il va faire je Lance grincement. Bon, on s'en fout de ton grincement. perd défense à fond. Ah très bien, il a plus de défense. Je te fais griffe. Et tu meurs dans notre classe soufflance. Vive attaque Waouh, Oh Il est dé. C'est tout! C'est tout ce que ça lui a enlevé! Roukoub, c'est pas. C'est tout! coupe sans tournade! ouf, Il est mort! Mais il est pas mort! Tournade! Un mot qui me met gagne 150 points d'XP et il évolue! Non! Fou Eliane Vas-y, lance-lui, Fou Eliane Pouf Pouf! Pouf! Lance détritu! Il me lance des déchets, et autres en plus! Ah! C'est pas très efficace, ça, tu vas me dire! Bah, ben, moi, je te la charge! POUF Genre... Je... Et détruit. Ce n'est pas... Ah tu te manques moi Vas-y, toi, tu es mon dernier espoir. Allez, plus vite J'ai la flemme, Smogogo une lance détritus. au couple s'est empoisonné. Au couple se souffre du poison. Tant pis... Smogogo une mille lance détritus. Des... Ça fait beaucoup de dégâts ils ont plus de vie là mes Pokémon. Vas-y, à toi euh, R2D2. Je m'en fous, vas-y. me <rire> la one shot. Pikachu. Attaque tonnerre. Le dab a été effectué. Tu vas voir Sacha gagne 810 euros. Team Loquette à la vitesse d'un gros vélo mais, mais mais mais mais mais mais mais tu es saoule Ah oh. Bonjour Monsieur Monsieur Fuji Eh hey, Tu es venu me sauver Merci Mais je suis venu ici de mon plein gré Je voulais apaiser l'esprit de la mère de l'osselet Je pense que l'esprit de Hostetueur s'en est allé vers les cieux Je dois te remercier pour cet acte noble Viens avec moi dans ma maison La maison Pokémon au pied de cette tour. Monsieur Fuji. Sachant. Ta quête pour compléter ton Pokédex. Échouera. échouera si tu n'aimes pas tes Pokémon. Tant pis. Je crois que ceci te sera utile. Votre inventaire est plein. Sachant. Ta quête pour compléter ton Pokédex. échouera je t'emmerde Je crois que ceci tout te sert à Sacha obtient Pokéflute Et d'abord on va descendre là Vous vous souvenez il y avait aussi un Ronflex endormi là Sacha joue de la Pokéflute Ronflex se réveille Il est de mauvais poils Il vous a D'un coup Tonneur Merde la fuite non monsieur je pouvais pas esquiver lui ah ah ah j'ai jamais perdu euh, ma première défaite oui on est revenu à la zoria c'est bien ce que je me disais mon frère je suis le maître le pêcheur moi dans la vie je suis le pêcheur T'aimes la pêche mon frère Ouais j'aime la pêche mon frère. Eh ben non, j'avais un cadeau pour toi, mais t'as plus de place. Moi dans la vie je suis pêcheur. T'aimes la pêche mon frère Ouais. Je coule, je t'aime bien. Prends cette canne à pêche, mon frère. Sachez tiens, méga canne. La pêche, c'est comme la vie. Quand ça mord, ça va. Quand ça mord pas, ça va pas. Et voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. Non, c'est bon, y a pas de chute En fait, je vous dis salut, au revoir, que je abonne toi et tout ça. Salut. <t 'en>